Bien, bonjour. Alors, cette année, euh, j'ai décidé de faire un truc un petit peu plus light. Alors, les années précédentes, on avait un espèce de fil rouge avec quelque chose d'un petit peu structuré. En fait, cette année, j'avais envie de faire. Ah oui, pardon. Cette année, j'avais envie de faire euh, les lightning talks, mais j'avais aussi envie de parler pendant une heure. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit mélange entre les deux. Il faut que je parle plus proche Excuse-moi, je t'entends pas. Ah, il n'est pas allumé. Ok, très bien. Alors, c'est où tout ça en bas oui. Juste en dessous, il y a un 7 et il y en a 3. Alors, 1, 2, 1, 2, ça marche Alors, On aurait dû tester ça tout à l'heure. Alors, 1, 2, non Tu peux regarder ça Je vais continuer ça en attendant parce que j'ai pas envie que vous me regardiez débugger le micro, C'est pas très fun. Donc, le saviez-vous Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre plein de petites astuces et vous n'en aurez probablement pas entendu parler, euh, euh, et pourtant, c'est dans la bibliothèque standard. Donc, ce qu'on va voir ensemble, vous n'avez rien besoin d'installer, c'est livré avec Python directement, et c'est probablement des choses que vous n'avez pas faites. Alors, je ne m'attends pas à ce que euh, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous ne le saviez pas, mais normalement, il devrait y avoir pas mal de choses qui vont, euh, qui vont vous surprendre. Ok, donc je m'appelle Kevin Samuel, je suis programmeur, formateur Python, ça fait quelques temps que je viens à la Palkon, et euh, on va voir cette petite formation ensemble qui s'appelle donc le « Le saviez-vous ». Donc la première chose, c'est que très très peu de gens s'amusent à faire un petit Python-H pour pouvoir voir qu'il y a en fait pas mal d'options sur la commande Python. En général, quand on lance Python, on balance directement son script ou alors on lance le shell. Et puis c'est à peu près la seule chose qu'on a comme interaction avec Python. Mais en fait, il y a plein d'options dans la commande Python. Vous pouvez passer des options directement depuis la ligne de commande, mais vous pouvez aussi passer des variables d'environnement. Et on va voir comment ça se passe. Alors des exemples simples, je ne vais pas m'attarder sur celle-ci, mais par exemple, vous pouvez faire un petit Python-B et ça va vous donner des warnings automatiquement si jamais vous faites des mauvaises comparaisons avec les bytes et les strings. Si vous êtes en pleine migration Python 2 et Python 3, ça peut être intéressant. Cet après-midi, je fais un petit atelier de 3 heures sur la migration sur Python 2 et Python 3, ça s'appelle la Python Calypse. Et donc du coup, euh, si jamais vous venez euh, cet après-midi, on parlera de ça beaucoup plus en détail. Ensuite, par exemple, si vous mettez un tiret grand "-b", ben, il ne va pas euh, écrire les PYC sur le disque dur, bon. C'est anecdotique, mais il y a des gens en fait, qui vont travailler dans des contextes de lecture seule, donc ils vont avoir besoin de ce genre de, de petites astuces. Ou, par exemple, vous pouvez désactiver la buffer euh, sur la sortie standard. Donc, quand par exemple, un programme écrit sur le terminal, en général, l'OS va euh, cumuler un certain nombre de textes et ne va pas envoyer tout le texte d'un seul coup, et ça, ça permet de le désactiver. Mais ce n'est pas vraiment ça, ces petites astuces qui va, qui, dont je vais vous parler. Euh, ce que je vous parlais, c'est plutôt des astuces qui vont vous changer la manière dont vous allez programmer. Et Par exemple, "-o", c'est une astuce qui est très, très peu connue dans le monde de la programmation Python, et pourtant c'est fantastique. Alors, "-o", c'est pour optimize, et ça n'optimise absolument rien. Euh, c'est une des beautés de l'informatique, on a toujours des noms qui sont fantastiques. Et vous pouvez même le rajouter deux fois en faisant -o, "-o", et ça va vous créer euh, euh, des fichiers qu'ils appellent des fichiers PYC optimisés, mais ça n'optimise rien. Alors, pourquoi, du coup, on voudrait faire le haut derrière Ah, merci beaucoup. Là, ça marche mieux. 1, 2, 1, 2. OK. Donc, pourquoi on voudrait pouvoir faire le haut derrière Eh bien, tout simplement parce que vous avez une petite variable magique qui existe dans tous les programmes euh, Python, euh, la « underscore underscore debug » que vous n'avez probablement jamais utilisée et qui est là automatiquement. Et cette variable « debug », si vous faites un « if » dessus et que derrière, vous passez haut, le « if » est retiré. Donc en fait, normalement, si vous étiez, on va dire, de programmeur Python sérieux, vous travailleriez avec Python normalement, et en production, vous metteriez toujours haut et ça vous retirerait automatiquement ces tirés des bugs, Ce qui vous permet de mettre évidemment tout un tas d'informations pour le login, etc. Mais également de mettre des essais, des choses qui vont tester certaines choses qui n'ont lieu, lieu d'être qu'en mode de développement. Une autre chose très importante, c'est que ça retire les asserts. Alors, je vois très souvent dans des codes, quand je me balade, des gens qui font des asserts pour pouvoir faire des vérifications de, bah, de tests de sécurité ou de tests de type ou ces choses-là. Ne faites jamais ça hein, avec un, un assert, puisque par définition, si vous faites un tiret -tire vous allez pouvoir retirer ces asserts automatiquement du code. Et c'est ce que vous devriez faire en prod, vous devriez retirer ces asserts du code. Les asserts, en fait, même s'ils ont été popularisés par Pytest, particulièrement pour les tests unitaires, on va surtout les utiliser pour faire ce qu'on appelle de la programmation par contrat. C'est-à-dire que vous allez avoir une fonction et en haut de la fonction, vous allez mettre des petits asserts pour vérifier ce qu'on lui passe. Et à la fin de la fonction, juste avant la valeur de return, vous allez lui mettre des vérifications de l'état final. On a eu d'ailleurs un talk super sympa l'année dernière là-dessus. Et ce qui va permettre aux gens qui utilisent cette bibliothèque sous forme de développement, d'avoir ces espèces de tests, même s'ils prennent énormément de puissance CPU ou de mémoire, ça n'a aucune importance. Ça va vous permettre, en tant que développeur, d'avoir un feedback qui est extrêmement efficace, donc pour dire, voilà, vous passez des valeurs qui n'ont aucun sens, etc. Par contre, dès qu'on va passer en prod, ces assertes vont virer, et donc du coup, en production, on ne paye plus le prix de ces assertes. Donc si vous êtes en train de faire une bibliothèque, je vous invite franchement à utiliser les assertes pour pouvoir donner plein d'informations possibles aux développeurs, sachant que derrière, euh, on ne paye pas le coût de ces assertes là Alors évidemment, il y a un tout petit bémol, c'est que comme très très peu de gens connaissent euh, bah, cette fonctionnalité, de temps en temps, les gens utilisent des asserts pour des choses importantes. Et comme le tireo va aussi les retirer des bibliothèques externes, bah, vous allez virer certains acerts des bibliothèques tierces parties que vous utilisez. Donc, à voir si vous pouvez l'utiliser dans votre cas, mais c'est extrêmement pratique pour euh, toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez le tiret W. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, Python vient avec plein de warnings. Je ne parle pas des exceptions, hein. je ne parle pas du, de ce qui se lève euh, quand Python crash. Je parle du fait que vous avez plein d'informations sur le fait qu'il y a des, des fonctionnalités qui sont des pre vous avez des gens qui vont vous dire que vous êtes en train d'utiliser un ancien format, un nouveau format, de, euh, différentes choses qui sont recommandées ou non, et elles apparaissent à l'intérieur sur la sortie euh, euh, d'erreur, et malheureusement, elles ne sont pas affichées par défaut. Et donc du coup, vous pouvez débugger, avoir plein de warnings et ne pas les voir. Si vous faites un petit W, par contre, derrière Python, eh bien, vous allez avoir tous les warnings qui vont apparaître, selon ce que vous passez comme valeur à tirer W. W, il faut lui passer euh, W et coller derrière le nom. derrière. Il n'y a pas d'espace, hein, c'est volontaire. Ah, attention. hop là, voilà. Si vous lui passez exactement ça, par exemple, il va tout vous mettre. Il va vous afficher tous les warnings, ce que je conseille de faire toujours en dev, comme ça vous voyez un petit peu où vous en êtes. Vous pouvez aussi directement le mettre dans le code avec un petit import warning simple filter. Et derrière, vous-même, vous pouvez écrire vos propres warnings avec filter. Il n'y a pas de problème. Avec, euh, pardon, warnings. Vous pouvez écrire les vôtres. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Vous êtes en développement, activez-le. Par défaut, vous pouvez mettre justement la valeur default. Après ça, ce que je vous conseille, c'est de choisir une valeur un petit peu moins verbeuse parce que défaut va vous envoyer absolument tout et ça va devenir très très vite assez, assez insoutenable. Mais au début, ça va vous permettre d'avoir une petite vision de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon et comment ça se passe. Alors... Puisqu'on est dans les warnings, à partir de la 3.7, donc là on est en 3.8, on a la 3.8 qui est sortie la semaine dernière, il me semble. Donc la 3.7, vous commencez à pouvoir l'utiliser un petit peu. On a un nouveau mode en faisant "-x dev", qu'on peut passer à Python. Et ce nouveau mode, il active le "-w défaut". Il active le debug mode de AsyncIO. Je ne sais pas si certains d'entre vous 5 AsyncIO un petit peu, mais c'est extrêmement dur à débugger. Déjà, c'est de la synchrone, Et ensuite, ils ont fait des choix de design qui font que de temps en temps, on a des erreurs qui sont passées silencieusement, etc. Donc vraiment, vous voulez activer AsyncIO derrière son mode debug. Et donc, ça va l'activer par défaut. Ensuite, je ne sais pas s'il y a des programmeurs Django parmi vous ou d'autres frameworks, par exemple... Mais vous savez, on a très souvent un, euh, un flag debug dans les, dans les settings pour dire, voilà, le, le, si on est en mode debug, pareil pour Flask, on a un mode debug dans le run, etc. Et en fait, euh, à partir de la 3.7, ce mode debug, il est embedded. C'est-à-dire que si vous mettez un "-xdev", vous avez le mode qui va être mis sur true. Donc vous avez, plus besoin, vous avez en fait une variable debug qui pourrait être utilisée par tous les frameworks. Alors ce n'est pas encore le cas, hein. mais par contre, vous, si vous travaillez sur votre propre code, vous pouvez d'ores et déjà partir du principe que cette variable existe à partir de 3.7 et pouvoir l'activer et la désactiver en prod ou pas. Voilà, et en plus, les exceptions sur les fermetures de fichiers sont loguées si vous avez mal fait votre boulot, mais a priori, vous utilisez tous with, j'en suis à peu près certain, vous, vous ne faites pas autrement, ça serait mal. Ok, alors... Évidemment, il n'y a pas que des options qu'on peut passer. On peut passer aussi des variables d'environnement. Alors, Je sais, malgré le fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont informaticiens dans la salle, je sais aussi qu'au PyCon, on a des mathématiciens, des gens qui sont géographes, etc. Donc, vous ne savez pas nécessairement ce qu'est une variable d'environnement. Du coup, je vais refaire un petit, un petit topo. Donc, Une variable d'environnement, c'est une variable qui est valable pour toute votre session. En général, on la set au niveau du Shell. Et tout ce qu'on va lancer depuis ce Shell sera accessible dans les, euh, dans les logiciels qui vont être lancés depuis ce Shell. Donc, c'est une autre manière de configurer euh, tout ce qui est script, etc. Sous UNIX, on va utiliser export et vous voyez, on va généralement tout mettre en majuscule comme ceci et puis une valeur à droite. Sous Windows, on va mettre 7, comme ceci. On peut le faire aussi par interface graphique, mais généralement, on va faire ça. Euh, 7x si on veut la rendre permanente, 7 si on veut la rendre temporaire. Euh, sous UNIX, euh, donc euh, Mac, etc., on va plutôt le mettre dans son RC, bah, RC, ZRC, etc. Mais bref, vous pouvez le mettre de manière temporaire ou permanente. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que c'est mis, pour toute votre session, à chaque fois que vous lancez le programme, cette valeur sera possiblement accessible depuis le programme. Pour Python, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire, par exemple, que je vous ai dit qu'on pouvait faire tirer O, mais en fait, on peut aussi faire Python Optimize égale True. Et après, à chaque fois qu'on va lancer Python, il sera automatiquement en mode optimisé, par exemple. Enfin, optimisé. Et donc derrière, vous avez plein de variables d'environnement qui sont super utiles. La plus utile, c'est celle-là, c'est le Python PATH. Alors, combien de fois vous avez eu des imports-erreurs parce que les choses n'étaient pas disponibles sur votre chemin d'import Personnellement, celui que j'adore, c'est quand on fait des tests unitaires, on dit à tous les débutants « faites des tests unitaires » et mettez bien le dossier à côté de votre module. Et évidemment, au moment où vous faites ça, votre module ne s'importe pas. Donc, la solution à ça, c'est tout simplement de faire un petit Python PATH ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter ce chemin dans les dossiers que Python va regarder pour pouvoir importer les choses. C'est en fait l'équivalent de faire cette espèce de 6.path.appen que certaines personnes font à l'arrache dans leur code pour que ça marche. Euh, et ça marche extrêmement bien. Donc, je re retenez, si vous avez un truc à retenir, retenez celui-là. Ça va beaucoup, beaucoup vous faciliter la vie et ça va vous retirer plein d'import-erreurs dans votre vie. Ensuite, nous avons le euh, python hash seed. Donc ça... C'est tout simplement parce qu'on vous a dit, normalement, de nombreuses fois, que random n'était pas fait pour la sécurité. Et que si on voulait utiliser un nombre aléatoire dans la sécurité, il fallait utiliser le module secret. Et une des raisons pour ça, c'est que random n'est pas aléatoire. En fait, il y a un nombre de bases qu'on appelle la seed. Et ce nombre de base est utilisé pour générer tous les nombres suivants. Et donc, vous pouvez setter ce nombre de bases avec Python hash seed. Et on peut le faire aussi depuis le code. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, si je mets cette seed à 9000, ici, là, à 9000, eh bien, si je lance trois fois en int et que je les relance derrière, je me retrouve avec exactement la même suite de nombres. Donc, du coup, c'est intéressant pour les tests unitaires. C'est intéressant aussi pour pouvoir faire des replays ou des choses comme ça. Euh, mais évidemment, pour tout ce qui est sécurité, ce n'est pas, pas fantastique. OK. Et alors ça, c'est probablement une de mes astuces préférées. Disons que juste derrière Python Path, c'est le deuxième truc que vous devriez retenir de cette conférence. C'est le Python Startup. Donc, le Python startup, c'est une variable d'environnement. Vous lui passez un chemin vers un fichier .py et ce chemin sera exécuté au moment où vous lancez un shell. Vous lancez n'importe quel shell, ça va lancer tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre, ça ne sera pas lancé pour tous vos programmes. Donc, ce n'est uniquement pour les sessions live en shell. Évidemment, ça marche pour le Jupyter Notebook, etc. Pourquoi c'est intéressant bah Parce qu'on passe beaucoup de temps dans le shell en Python. Par exemple, ce qu'on peut faire, bah, c'est normaliser Python 2 et Python 3. Donc, vous pouvez, dans votre Python startup, mettre les imports futurs, euh, importer open de video, euh, importer des bibliothèques tiers-parties qui normalisent euh, tous les bulletins, etc. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver, même si vous lancez Python 2, avec bah, tous les outils de Python 3 qui sont à votre disposition. Vous avez aussi la possibilité euh, d'importer des choses que vous utilisez souvent. Alors, je sais que j'importe euh, tout le temps JSON, j'importe tout le temps dattime, j'importe tout le temps UID4 parce que bah, c'est des choses que j'utilise quasiment toujours, j'ai pas envie de les réimporter. Ça, ça les préimporte automatiquement dans votre shell. Si vous êtes scientifique, par exemple, vous pouvez importer Panda là-dedans, ou euh, Matplotlib, ou ce genre de choses. Et du coup, vous n'aurez plus jamais à les importer, ils seront toujours sur vos petits doigts. Euh, pareil, les collections, tout ce qui est dans Itertools, etc., tools, c'est extrêmement pratique. Et vous pouvez faire ces petits imports conditionnels ici. Et ça, c'est super avantageux. D'abord, parce que vous pouvez pré-importer tout ce qui est fonctionnalités qui n'existent que dans les Pythons suivants. Par exemple, les data dataclasses en 3.7. Vous les pré ici, mais elles ne seront pas disponibles en PowerPoint 6, donc vous faites un import-erreur et tout va bien. Ou les choses que vous n'avez pas encore euh, à votre disposition pour que, par exemple, la j'ai c'est une superbe bibliothèque de gestion de, de dates d'ailleurs, si vous avez l'occasion de la tester. Eh bien, je, je tente de l'importer, et si elle est disponible, elle est là. Sinon, dans ce virtuel-là, on ne va peut-être pas disponible, tout se passe bien donc ça, excellente astuce que je vous recommande également. Voilà. Une autre chose, c'est que dans ce Python Startup, vous pouvez configurer le shell lui-même. Par exemple, cette partie-là. Alors, ne, ne vous embêtez pas à essayer de tout noter. Il y a beaucoup trop de code pour pouvoir noter ça trop rapidement. Et puis, je vais passer vite sur les slides. À la fin, il y aura mon mail affiché. Si vous voulez les slides, vous m'écrivez un petit mot et je vous les enverrai. Je n'ai pas eu le temps de les mettre en ligne encore. Donc ici, là, par exemple, cette partie-ci, elle va mettre l'autocomplétion sur le shell Python normal. Parce que le shell Python, par défaut, n'a pas d'autocomplétion. En faisant ça, vous allez automatiquement l'avoir. Ou alors ceci-là, cette partie-ci, la partie du bas, ça va rajouter les sauts de ligne dans Jupyter Notebook. Parce que Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec le Jupyter Notebook, il est très bien, mais dès qu'il vous donne une erreur, il vous dit c'est la ligne 67, et puis il n'y a pas les numéros de ligne, donc vous allez le chercher là-dedans. Donc ça, ça vous les active automatiquement. Voilà, donc encore une fois, des choses qui sont euh, extrêmement sympathiques. Alors Je vais checker un petit peu l'heure. On est 11h15, c'est bon, est bon on, est, on est large encore. Bien. Donc, ça, c'était notre première partie, euh, utiliser -h. Et dans tirer -h, vous verrez qu'il y a une option qui s'appelle l'option -m. Et tirer -m, on n'en parle pas assez. C'est un petit peu l'option euh, mal aimée de Python, on va dire. C'est une option qui permet de lancer un module importable d'une certaine manière. Euh, la manière la plus intéressante de lancer les choses avec tirer -m, c'est de, euh, de lancer les commandes pipe et virtuelle env. Si vous voyez dans un tutoriel euh, lancé virtuellement autrement que ça, vous pouvez sauter le tutoriel et passer à un autre tutoriel. C est, c est, vous pouvez directement passer à autre chose. Donc le tiré M, ça, va, ça a l'énorme avantage d'exécuter ce qui se passe ici, dans le cadre de ce Python-là. Pourquoi c'est intéressant bah Parce qu'en Python, on a très souvent des versions de Python différentes qui sont installées en même temps sur la machine. Vous allez peut-être avoir du 2.7, du 3.5, 3.6, 3.7, pi, pi qui sont installés en même temps. Et donc, du coup, pour savoir avec quoi vous utilisez PIP et avec quoi vous utilisez Virtualenv, eh c'est extrêmement pratique de pouvoir préfixer du Python exact qu'on veut utiliser. Donc, si vous vous utilisez Virtualenv, vous devriez toujours faire un Python-MVenv. Par ailleurs, ça vous évite d'installer la commande Virtualenv puisqu'à partir de Python 3.4 ou 5, je ne sais plus, elle est déjà intégrée dans Python. Donc, du coup, vous pouvez toujours l'avoir à votre disposition. Euh, L'autre avantage, c'est que euh, vous avez un moyen différent de sélectionner les versions de Python selon les, selon les OS. Alors, Par exemple, si je suis ici euh, sous Linux et que je tape Python ici, si je fais Tab, vous voyez que j'ai plusieurs versions suffixées là. J'ai Python 2.7 et Python 3.7. Sous Unix, c'est la manière de différencier les différents Python pour pouvoir les lancer, qu'on soit sous Mac ou que l'on soit sous euh, euh, euh, Linux. Néanmoins, sous Windows, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Sous Windows, vous avez une petite commande qui s'appelle la commande PY. Et cette commande PY, vous mettez un petit tiret comme ceci et vous pouvez mettre, par exemple, je lance la 3.7. Et du coup, derrière, vous pouvez mettre tiret M et lancer la commande qui vous intéresse derrière. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet d'avoir un contrôle très précis sur les versions que vous utilisez et ne pas vous retrouver avec des surprises. Bien. Donc, parti de ce principe, euh, ceci, vous allez pouvoir le lancer mais ensuite, une fois que vous serez dans un virtualenv, vous n'aurez plus besoin de préfixer de PIP. On est bien d'accord que PIP, vous pouvez le lancer depuis votre virtualenv, il aura toujours euh, le Python dans lequel vous êtes dans le virtualenv. Néanmoins, ce n'est pas ces commandes-là qui sont les plus surprenantes. Celles qui sont les plus surprenantes, c'est toutes les autres. En fait, toute la bibliothèque standard vient avec des modules que l'on peut lancer avec –m. Celui-ci, il est assez célèbre. Vous avez peut-être dû le voir dans des tutoriaux, dans des exemples, etc. On peut lancer un petit serveur web et s'échanger des fichiers comme ça avec juste ⁇ -m http server ⁇ Pour vous donner un petit exemple, voilà ce que ça donne. Je vais faire un petit Python ici. Voilà. Alors il faut que je lance le 3.7. Ah non, je suis déjà en Python 3. ⁇ bon. -m, et là c'est http.server euh, ⁇ Non, parce que je suis dans le virtual en donc Ça devrait aller, je pense. Voilà. Et donc là, ça vous lance un petit serveur qui écoute sur le port 8000 et puis ça peut servir les fichiers. Normalement, si vous, aviez, vous étiez sur le même réseau que moi, vous pourriez accéder à ma machine, voir les fichiers qui sont là-dessous, les télécharger, etc. Ça m'a pris une ligne de code. Eh bien, ça, euh, même si c'est celui qui est le plus connu, en fait, il y en a d'autres. Par exemple, vous avez le, euh, un petit serveur SMTP que vous pouvez lancer tranquille. Et quand vous lui envoyez des mails, il les affiche sur le terminal, ce qui vous permet de vous tester euh, si vos codes d'envoi de mail fonctionnent. XML RPC, si vous vivez encore dans les années 90 et que vous avez envie d'un serveur XML RPC derrière. Vous pouvez aussi zipper et dézipper des archives ZIP et des archives TAR. Euh, oui, si vous n'avez pas ça sous la main, sachez que Python peut le faire. Et c'est épatant, pas tant, mais ça, ça fonctionne. On n'a pas toujours une petite commande ZIP sous la main. Là, vous l'avez ici. Et puis, vous pouvez aussi profiler votre code. Donc, on a Trace qui va vous permettre de voir pas à pas ce qui se passe, et c-profile qui va vous permettre de dumper un fichier, et derrière, de voir de jolis graphes qui vont vous dire quelles sont les parties de code qui vous intéressent le plus. Et encore une fois, là, je ne peux pas en une heure, malheureusement, faire un petit tutoriel là-dessus, parce que ça mérite pas mal de temps, mais je vous conseille de regarder la documentation. Si jamais vous avez un code qui est assez lent, ça vous permet de savoir d'où ça vient, cette lenteur. Et ça, encore une fois, c'est intégré directement. Voilà. Alors, ce tiré M-là, vous pouvez le mettre en place vous-même. En fait, vous devriez le mettre en place vous-même. Si vous faites un script Python et que vous voulez le mettre à disposition des gens, vous devriez permettre à ces gens d'appeler votre script depuis "-m". Alors, comment on fait Eh bien, imaginez que vous ayez un petit package comme ceci. Là, on va dire que c'est la racine de votre repository. Et là, vous avez le code source de votre package que j'ai nommé ainsi « coolpackage ». Ici, vous avez votre ennemi, votre setup, etc. Eh bien, dans CoolPackage, vous avez forcément votre init.py et vous pouvez avoir un underscore underscore main underscore underscore py. Tout ce que vous mettez dans ce underscore underscore main sera automatiquement lancé si on fait ça, derrière, en supposant que CoolPackage est sur le Python PAF, évidemment. Donc, il a été installé ou alors qu'il est directement dans le même dossier dans lequel vous le lancez. Donc, ça, c'est extrêmement pratique pour deux raisons. La première c'est évidemment que vous avez un moyen de lancer le code, même s'il n'est pas installé. Mais la deuxième, c'est que si vous avez déjà essayé de faire un script Python qui s'installe, vous savez que euh, vos utilisateurs vous ont peut-être rapporté que malheureusement, l'exécutable, ils n'arrivent pas, il pas à le lancer parce que la commande n'est pas trouvée, ou alors elle ne s'est pas lancée sur le bon Python ou quoi que ce soit. Ça, ça résout tous les problèmes. Que vous soyez sous Windows, sous Linux ou sous Mac, si vous avez cette solution-là pour pouvoir lancer un script, vous êtes garanti qu'ils vont le lancer avec le bon Python et vous êtes garanti, que vous n'aurez pas de problème de système path derrière parce qu'automatiquement, la commande sera trouvée si c'est installé. Donc, c'est, on va dire, bien, bien mieux que euh, les entry points que vous pouvez avoir dans Tools, de Setup Tools, par exemple. Et je vous recommande donc d'utiliser les choses de cette manière. C'est beaucoup plus propre. Et puis, ça vous, ça vous évitera plein, plein, plein de bug report sur votre bug tracker. Voilà. Alors, je vais en profiter aussi pour boire un petit peu d'eau. De, bien. Alors, du coup, vous avez vu que dans le, le, la hiérarchie de fichiers que je vous ai montré, on avait un setup.chv et un setup.py. Et donc, les setup.cfg, on en parle assez peu. En fait, en ce moment, il y a une espèce de, de grande bataille entre les nouveaux euh, outils qui vous permettent de faire du packaging. Donc, on a Pipan et on a Poetry qui se tire un petit peu la bourre en ce moment. Et tout ça utilise un nouveau format qui s'appelle le format PyProject.toml, qui vous permet de créer des packages. Donc, on se dit qu'on a besoin d'énormément de matériel pour créer un package moderne en Python. J'ai une bonne nouvelle. Créer un package en Python, ça fait des années que c'est facile et que ça prend à peu près deux minutes. Démonstration. Slide 1. Vous créez un fichier setup.py et vous le mettez à côté de votre module. Slide 2. Vous créez un setup.chv. Ça, c'est le minimal. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus. Et vous le mettez à côté du setup.py. Étape 3, c'est tout. <rire> C'était dur, c'est vrai, ça fait des années qu'on vous, qu vous dit c'est extrêmement compliqué de créer des packages en Python, ça ne marche jamais, etc. C'était vachement dur. Alors, évidemment, il n'y a pas d'extension C, on est bien d'accord, là, ça devient dur, par contre. Mais par contre, euh, pour tout ce qui est création de package, ce n'est pas très compliqué. Alors, c'est un petit peu pour la blague, parce qu'en vérité, je vais passer un petit peu plus de temps sur ces, sur ces slides pour vous expliquer quand même ce qu'il y a dedans, ce ne serait pas très très fair play. Alors, donc, ici, là, revenons ici. Vous mettez votre setup.cfg et votre setup.py. Le setup.cfg est standalone. Le setup.py, c'est juste pour dire que c'est tools qui va gérer le setup.cfg. On pourrait avoir plein d'autres outils qui géreraient le setup.cfg. Malheureusement, les outils n'ont jamais été codés. Poetry, par exemple, l'auteur de Poetry a décidé de ne pas gérer ce, ce format. Euh, malheureusement, et ils ont préféré le pytoml parce qu'il devrait être standardisé, ce n'était pas le cas, hein, je vous le dis tout de suite, le pytoml n'est pas standardisé, le PyProject.toml, si vous regardez dedans, vous verrez que toutes les entrées sont en fait des entrées propriétaires, euh, que ce soit pour Poetry ou pour tous les autres. Donc pour l'instant, la seule chose qu'on a vraiment standardisée, c'est ces deux trucs-là. Donc vous mettez un petit CSG, un petit point PY, dans le PY, vous mettez juste cette ligne, il n'y a rien besoin de plus, et dans le ici vous mettez votre nom, ici vous mettez votre version, en vérité, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre version ici. Il y a un pseudo-langage qui est intégré dans le CFG qui peut dire « va chercher la version directement dans le package ». Je ne l'ai pas mis là pour des raisons de simplification, mais il y a une doc qui est très bien faite. Vous tapez « documentation, setup tool, setup.cfg », vous allez trouver. La description, vous la mettez. Vous mettez une petite description courte. Longue description, vous pouvez la taper à la main, mais en vérité, il y a aussi un micro-langage qui vous permet de vous dire « load directement le readme ». Et c'est juste une ligne, rien à faire de plus. Et là, pareil… Hop, vous pouvez mettre vos install require. Vous voyez, là, j'ai mis « je voudrais que request et flask soient disponibles ». Là aussi, il y a un mini-langage pour dire « en dessous de telle version, sauf telle version, à partir de Python 3.6 », mais bon, pour simplifier la vie. Et là, vous lisez tous les packages qui sont à installer. « Fine, ça veut dire « prends tout ». Et puis voilà, c'est terminé. Et c'est plutôt sympathique. Alors, Voilà. Et donc, du coup, une fois qu'on a ce package… Qu'est-ce qu'on en fait Ça marche avec exactement les mêmes outils que vous utilisez d'habitude. Si vous faites un pip install sur le dossier, ça va automatiquement l'installer. Si vous le mettez sur un repository distant, et par exemple sur GitHub, et que vous faites un pip install sur l'URL, ça va automatiquement l'installer. Vous pouvez utiliser Twine pour pouvoir le l'uploader sur PyPI et rendre le package installable, créer une wheel, etc. Et ça va fonctionner. Donc, si vous hésitez à, encore une fois, partager votre code ou si vous ne savez pas trop comment, dans votre entreprise, faire en sorte que bah, le code des uns et des autres soit partagé les uns avec les autres, bah, utilisez ça, cette méthode. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'installer des outils supplémentaires et ce n'est pas très, très compliqué. Encore une fois, si vous avez envie d'une copie de ça, vous m'enverrez un petit mail après, je vous enverrai tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis sinon, alors, comme on n'est que dans les astuces de la bibliothèque standard, euh, ben je ne vais pas non plus me faire des slides qui sont en dehors, parce que je voulais rester sur ce thème. Mais je ne peux pas résister à l'envie de vous parler de deux autres projets qui sont quand même super sympas. Euh, D'abord, il y a le projet NuitK, euh, que je ne saurais trop vous recommander, qui est un compilateur Python, si un jour vous voulez envoyer des exés aux gens. C'est le compilateur Python qui marche. C'est-à-dire que si vous cherchez euh, CX By to exe », etc., il y a toujours des problèmes. Celui-là marche extrêmement bien, il est cross platform il marche sous Windows, il marche sous Linux, etc., ça produit des exe, ça accélère 3-4 fois en plus la vitesse de votre code, c'est super. Donc je vous le recommande. C'est fait par un, une personne tout seul, c'est un peu le mec tout seul dans son garage. Euh, ça fait 15 ans qu'il travaille là-dessus, il est d'un sérieux extraordinaire, c'est vraiment du très très beau travail. Et ensuite, vous avez PEX. Alors PEX ne fonctionne que sous Linux malheureusement, et c'est un petit projet de Twitter. Euh... <rire> j'ai très très peur de ce que je rentre en plus parce que je me dis si jamais je ne pas exactement sur le résultat que je veux euh... <rire> on sait jamais je veux dire pex c'est un mot qui a priori est anodin mais de nos jours euh, avec trois lettres on arrive à faire des trucs alors euh... voilà c'est peut-être un acronyme de choses que je connais pas et on ne sait jamais vous savez maintenant avec le code of conduct ici il faut faire attention alors du coup, ici, PEX, c'est une petite bibliothèque. Je n'étais pas supposé vous en parler, mais j'ai un petit peu de temps, il me semble. et Du coup, j'en profite. Oui, il est 11h27, on est large. Euh, qui va vous permettre de prendre n'importe quel script et de le transformer en script autonome. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne n'aurez pas besoin de Python. Mais ça veut dire que tout le virtuel en qui est lié à ce script est ajouté directement là-dedans. Donc, c'est très pratique si, par exemple, vous avez la flemme de créer un système de déploiement. Typiquement, moi j'ai souvent des serveurs, mes clients ils me disent « Oui, est-ce que tu peux me faire un bricolage ?» Je lui fais le bricolage et après, je pexe le truc, je lui envoie un zip, il l'installe sur le serveur, il le lance, il n'a pas à se soucier de créer un virtualenv, etc. C'est etc. hyper pratique. C'est un petit peu comme si on prenait Go et qu'on compilait le truc et qu'on le foutait, le binary, sur le serveur, mais ça ne marche que sous Linux, par contre. C'est sympa aussi. Euh, si jamais vous avez des problèmes avec PEX parce que vous avez un petit peu de mal à le faire fonctionner, ça m'a pris une petite après-midi pour trouver l'incantation magique pour pouvoir le faire fonctionner correctement. Aussi, vous pouvez m'écrire un mail, je vous donnerai les, les résultats. Parce que ce n'était pas, pas, pas prévu d'être dans les slides. Alors, ok. Très bien. Continuons. Alors, les batteries bonus. Donc, avec Python, euh, on a les batteries included. Vous savez, on a plein plein de fonctions et de choses qui sont intégrées mais à moins que vous ayez passé des heures et des heures à vous ennuyer et à regarder dans la bibliothèque standard quest ce qu'il y a à votre disposition, vous ne savez probablement pas tout ce qu'il y a à votre disposition. Et il y en a quelques-unes que je voulais partager avec vous. Alors, la première, c'est qu'en euh, général, on préfère utiliser les listes en attention à map, filter, etc. Euh, map et filter, c'est des, des primitives fonctionnels qui ont été un petit peu downgradés. Hein. En Python, on a des versions un petit peu, euh, on va dire... Euh, on va couper en deux et diminuer des versions fonctionnelles. En fait, le, le Reduce n'est même pas un vrai Reduce, en fait c'est un Fold et le Reduce s'appelle Accumulate. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et donc, vous avez ce filter-là. Et ce filter, grosso modo, bah, ça va prendre un itérable n'importe lequel. Et vous lui passez une fonction et ça va filtrer en fonction de cette fonction. Bref, c'est ce que fait une liste en intention. C'est l'équivalent de filter dans tous les autres langages, à part les langages purement fonctionnels. Mais c'est extrêmement verbeux. Si vous regardez ça, c'est pas vraiment la manière la plus simple et la plus facile d'écrire ce genre de filtre. En fait, moi, si je vois ça en production, déjà, je me pose, je prends un stylo, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, du coup, normalement, une liste en intention, c'est quand même beaucoup plus facile à lire la grande majorité du temps. Il y a quand même une exception, c'est de vouloir filtrer quelque chose par vrai ou par faux. Filter, vous le mettez ici, vous lui passez non en premier paramètre. Et automatiquement, il va virer tous les trucs qui sont faux. Et ça, c'est génial, parce qu'en Python, tout est vrai ou faux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais, je vais vous faire un petit, un petit topo ici. Hop là. Alors, c'est l'avantage d'utiliser Jupyter Notebook pour faire ces slides, c'est que je peux rentrer du code directement dedans. Donc là, j'ai le droit de faire ici un truc du genre, hop là, et voilà. Et de rentrer mon code juste en dessous, là. Voilà. Donc ici, là, tout en Python, ah, je suis désolé, hein, je, je parle pas très bien dans le micro du coup. Donc tout en Python a une valeur booléenne. Si vous mettez une chaîne vide, par exemple, eh bien ça a une valeur booléenne qui est faux. Si vous mettez une chaîne avec zéro dedans, ça a une valeur booléenne qui est vraie. En fait, tout ce qui est vide est considéré comme faux en Python, et tout ce qui est plein est considéré comme vrai en Python. Et donc du coup, c'est extrêmement pratique parce qu'avec filter, vous pouvez très très rapidement virer plein plein de choses euh, depuis votre. Euh, sans avoir, à, sans avoir à mettre une condition, en fait, à droite. Voilà. Alors, OK, euh, où étais-je Oui, ça, c'est pour mettre mes slides, Un bec. Voilà, donc, cette partie-là, c'est une des raisons pour lesquelles l'utiliser. Je vais utiliser Map aussi pour faire du conversion de type, mais c'est beaucoup plus rare, quand même. Bien. Ensuite, il y a Partial. Donc, déjà, en général, la grande majorité des programmeurs débutants en Python ne sont pas hyper à l'aise avec les lambda, d'une manière générale. Mais même ceux qui sont à l'aise avec les lambdas, le problème des lambdas, c'est que quand vous allez les utiliser, vous perdez énormément de documentation et de flexibilité. Partial vous permet de remplacer quasiment 60% de vos lambdas. C'est un truc que j'ai complètement inventé, ce numéro. Euh, mais 60% de vos lambdas, euh, juste parce que ça prend une fonction et ça lui met des arguments par défaut. En fait, c'est l'équivalent un peu du curing dans d'autres langages qu'on trouve. Donc, par exemple, vous l'importez depuis Functools. Voilà, Partial ici. Et vous lui dites, voilà la fonction qui m'intéresse. Je vous rappelle que Int est un callable en Python. Hein, C'est le truc qui permet de convertir des chaînes de caractères euh, en, en entier. Et à droite, vous pouvez lui passer la base. Parce que Int, par défaut, est en base 10. Mais en fait, vous pouvez lui passer différentes bases si vous avez envie de convertir de la base 16, etc. Donc, vous voyez, si je prends Partial et que je lui mets ma petite fonction Int ici, et que je lui dis, par défaut, je veux que la base soit de 16, ça me crée une nouvelle fonction toute neuve. Et cette nouvelle fonction, ben maintenant, je peux l'appeler sur base 16 ici. Et vous voyez, il me la convertit en 175 juste derrière. Donc, ça vous permet de créer des fonctions à partir d'autres fonctions, mais avec des valeurs par défaut. L'énorme avantage de ce système, c'est que si je décide de changer quand même la base ici et mettre par exemple, j'en sais rien, base 64, je ne sais pas s'il si m'autorise à faire la base 64. Je n'ai jamais essayé. On va tester. On est en live coding, tout ça. On est courageux. Hop là. Non. <rire> voilà. Bon, il me dit base 36, j'ai le droit, apparemment. Bon, on va tenter la base 36. Hop là. Voilà. Donc, vous voyez, je peux quand même changer la valeur a posteriori. C'est juste la valeur par défaut qui est changée. On peut mettre également ici des paramètres positionnels, ce genre de choses, si vous avez envie de les intégrer. Et une chose que j'aime bien faire dans les petits scripts rapides, c'est de prendre la fonction print. Et là, vous voyez l'intérêt d'être en Python 3, parce que ça, on ne pourrait pas le faire en Python 2, vu que ce n'est pas une fonction. Et du coup, on... il y a un petit paramètre qui s'appelle file sur le sur la fonction print et ce paramètre, personne ne le connaît. En fait, c'est le paramètre qui fait, permet de passer un file like object qui dit à print ou écrire. Par défaut, print écrit sur le file like object qui s'appelle sys.stdout, c'est-à-dire la sortie standard, donc votre terminal. Vous pourriez mettre un fichier normal dedans pour que vous fassiez un print directement, directement dans un fichier, mais vous pouvez aussi Mettre stdr pour pouvoir écrire sur la sortie d'erreur standard. Et quand vous faites du scripting, si vous voulez faire les choses poliment, mais il faut mettre toutes vos erreurs et tout votre logging sur la sortie standard. Donc du coup, si vous faites du scripting, c'est une, euh, une bonne habitude de faire ce genre de choses. Alors évidemment, la vraie bonne habitude, c'est d'utiliser le module logging, Mais là, il me faut trois heures d'atelier pour vous expliquer comment ça marche. Donc du coup, on va passer, euh, on va passer la suivante. 34, c'est bon. Voilà, donc partial, fort pratique. Mince. Voilà. Ok. Et ensuite, tout ça là, c'est des petits trucs que j'avais prévus si j'avais du temps. Donc je vais pouvoir vous les faire en live. Voilà. Euh, je ne les ai pas rajoutés parce que je me suis dit que ça allait passer plus vite que prévu, mais en fait ça va. Ou alors je parle très très vite et vous n'avez rien pigé à ce que j'ai dit, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Donc euh, une chose sympathique, c'est que vous avez euh, Web Browser. Web Browser, c'est un petit modèle, c'est un petit module que, encore une fois, euh, qui est assez inconnu parce qu'il fait un truc. Web Browser ouvre un navigateur à une page web. C'est absolument tout. Mais c'est super bien dans les scripts, vous les lancez, ça va vous ouvrir un nouvel onglet, ça va prendre le navigateur par défaut et ça va l'envoyer directement. Alors là, ce slide-là, je le fais sur le serveur de Gordon là-bas. Donc si je le lance, ça va ouvrir le navigateur sur son serveur et il n'a pas d'interface graphique, donc ça ne marchera pas. Mais par défaut, si je faisais ça dans mon, petit, dans mon shell ici, ça devrait normalement fonctionner. Voilà. Hop là, et que je le mets ici. Alors, est-ce que j'ai un insert par ici euh, Ouais, là, il cherche le Python Startup, ce qui est logique, mais... Euh, je ne vois pas où il a est insert sur ce clavier. C'est un clavier mystique. Euh, c'est en azert, pas ici. Ouais. Alors, bon, c'est pas grave. On va faire un petit import. Je vais mettre un Jupiter, ça sera mieux. Alors... Utiliser Jupyter Console, hein, ça ne vaut pas le coup d'utiliser le shell Python. La vie est trop courte. Voilà. Alors. Voilà. Web browser. Voilà. Pouf. Et normalement, si je fais mon petit web browser derrière, je dois pouvoir faire un open. Et hop là. HTTP 2. Je ne sais pas s'ils sont en HTTPS ou pas. On verra python.fr, c'est la version allemande. Ok, et si je fais ça, donc il m'ouvre mon petit, un petit, un petit tabulation ici, ce qui est fort pratique pour plein plein plein de choses. Ensuite, vous avez Chainmap. Alors, Chainmap, c'est quelque chose dont vous n'allez pas souvent avoir besoin. La raison pour laquelle c'est obscur, c'est parce que l'usage est obscur. C'est quelque chose qui va vous permettre de prendre plusieurs dictionnaires et de prétendre que vous n'en avez qu'un seul. C'est extrêmement agréable quand vous avez une, plusieurs collections que vous devez émerger, particulièrement, par exemple, vous êtes en train d'avoir plusieurs fichiers de config, un en dev, un en prod, un qui est commun aux deux, et vous les avez mis dans des fichiers ini ou yaml, ou toml, et qui donc vous redonnent derrière des, des mappings. Eh bien, vous pouvez utiliser Map pour faire ça. Alors, je vais essayer de vous faire une petite démo directement ici. Hop là Alors, voilà. Ok, c'est bon. Alors, imaginons que j'ai deux dictionnaires que je veuille parcourir. On va prendre trois dictionnaires si on veut en parcourir deux, parce qu'on va en avoir besoin d'un vide. Je vais vous montrer pourquoi. Un petit M. Voilà. Et ensuite, hop. Voilà. Ok, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça ben, Quand je fais ça, je vais avoir à ma disposition une, un mapping qui est ici, et je peux faire fou, et il va chercher automatiquement la valeur dans celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Si les deux ont la même clé, il va d'abord chercher dans celui-là, et donc on ne récupérera pas la clé de celle-ci. Donc ça vous permet de faire une recherche dans tous les dictionnaires d'un coup. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on peut aussi écrire dessus. Par exemple, ici, je vais faire… Hop. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez que ça a été rajouté uniquement dans le dictionnaire de devant. Donc, en plus, vous avez un chain map que vous pouvez éditer, mais qui ne va pas pourrir les autres dictionnaires derrière, ce qui vous permet donc de protéger tout ça. Et vous avez un outil qui est assez similaire, euh, qui s'appelle euh, map proxy. Alors, je ne sais plus où il est, je crois qu'il est dans type. On va regarder ça, mais je crois qu'il est dans type. Tac, voilà. Et dans type, vous avez donc le fameux Map Proxy. Voilà, map, Mapping Proxy Type, voilà. Et Mapping Proxy Type, lui, alors pour les grands amateurs de programmation fonctionnelle, vous savez, en ce moment, c'est un petit peu euh, le, le grand débat depuis quelques années, il faut mettre de la programmation fonctionnelle partout, il faut virer tous les effets de bord. Euh, jusqu'à ne plus avoir d'affichage de notre programme, ils tourneront dans une black box, on ne verra plus rien. Et donc, du coup, hop, c'est très embêtant, parce qu'en Python, on n'a pas de frozen dict, on a des frozen sets, on a les tuples, pour la version, euh, euh, on va dire, euh, euh, qui est sans effet de bord des listes, mais on n'a pas la même chose pour les dictionnaires. Eh bien, vous pouvez, avec mapping proxy type, prendre un dictionnaire et lui dire, bah, maintenant, je veux qu'on ne puisse plus écrire dedans. C'est disponible. hop là. Alors, c'est que c'est qu'un proxy, hein. ça veut dire que vous pourriez toujours modifier le dictionnaire derrière sans problème. C'est juste qu'il faut avoir accès à la référence qui est sous-jacente et non plus la référence à l'objet proxy. Donc, je peux manipuler mon objet comme d'habitude. Hein. J'ai le droit de faire un items, ce genre de choses. Ça ne change pas. Ça, c'est toujours valable. Par contre, si vous voulez écrire dedans, ça n'est plus disponible. Voilà. Hop. Donc ça, je n'ai pas le droit de le faire. Il va me dire non. Donc ça, c'est utile. Pourquoi C'est bah, utile essentiellement si vous devez passer euh, des structures de données à un code qui est quelque chose auquel vous voulez être sûr qu'il ne fera pas de modification et donc vous voulez signaler au code sous-jacent en dessous que vous ne voulez pas qu'il y ait de modification qui soit faite. C'est plutôt utile pour ce genre de choses. Euh, en revanche, évidemment, ça présuppose que euh, le code qui est dessous est capable soit de gérer ça, soit de, bah, tout simplement de, de pas, euh, bah, ne pas le faire du tout, parce que sinon, vous allez avoir un crash, et ça va être légèrement ennuyeux. Bien. Sinon, vous avez Pai euh, il me semble, qui est une bibliothèque qui va vous permettre de le faire à la main. Bon, personnellement, je ne suis pas un grand fan de, de la bibliothèque. Elle est extrêmement lente. Euh, mais bon, sachez que c'est à votre disposition également. Bien. Et Puisqu'on est en train de parler de passer une partie de ces collections à un sous-ensemble derrière, eh bien, vous avez la memory view. Alors, les memory view, vous les avez manipulés et vous ne saviez pas que vous les avez manipulés. À chaque fois, que vous faites dict.items ou dict.keys ou quelque chose comme ça. En fait, derrière, ça produit une memory view. Et une memory view, qu'est-ce que c'est bah, C'est un objet qui prétend être le truc derrière, mais qui ne l'est pas vraiment. En fait, c'est juste un proxy qui va vous donner accès à toutes les valeurs qui sont derrière, mais sans les copier en mémoire. Donc, ça vous permet d'économiser plein de mémoire. La memory view, son intérêt principal, ça va être justement de pouvoir... Euh, passer un slice en dessous de quelque chose, mais sans avoir la copie en mémoire de ce slice. Pourquoi c'est intéressant Donc imaginez que j'ai une grosse, grosse, grosse euh, liste de millions et de millions d'éléments. millions d'éléments on le voit c'est des trucs qui sont hyper importants bien si vous faites une slide si vous faites ça comme ceci voilà, Vous allez obtenir je fais n'importe quoi vous allez obtenir une copie derrière malheureusement si vous faites ça et que votre copie est très très grosse vous allez copier toutes ces informations et ça va prendre beaucoup d'espace mémoire ça va prendre du temps etc vous pouvez éviter ce genre de problème avec la memory view Alors, oui, byte like object par contre. Excusez-moi, ça ne marche, marche qu'avec les strings, c'est pas avec les listes. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai ce fameux memory view, cet objet qui est un petit peu particulier parce que les gens l'utilisent rarement. Bon, imaginez vous avez un fichier de 3 gigas. Et vous voulez lui passer un tout petit sous-ensemble à quelqu'un. Vous faites ça. Et derrière, la personne peut parfaitement lire le contenu. Voilà. Alors, il ne me le montre pas. Pourquoi il ne me le montre pas le Ah, d'accord. <rire> effectivement, j'avais mis du 20-30. Merci, merci. Ça suit, là, derrière. Ça suit, c'est bien. Hop là. Euh, oui, oui que je fais Oui, je ne l'ai pas, pas signé, donc évidemment, on va pas aller loin. Allez, hop. Voilà. Et derrière, donc, je vais récupérer le contenu. C'est normal qu'on ait des numéros. Hein. C'est une byte que j'ai créée derrière. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir un petit explication sur tout ce qui est byte et string cet après-midi au workshop de passage de Python 2 à Python 3, je vais me faire un joli monologue de 20 minutes sur comment ça fonctionne et vous n'aurez plus jamais une Unicode des codes d'erreur de votre vie. Plus jamais. Et que le jour où ça arrivera, ce ne sera pas de votre faute. Alors. Donc, du coup, ça vous permet de passer un sous-ensemble d'une grosse chaîne de caractères. Si vous implémentez, par exemple, un éditeur de texte, c'est le genre de choses que vous voulez faire pour éviter des copies dans tous les sens, par exemple. Ou si vous êtes en train de gérer, vous êtes en train de créer un serveur bas niveau, que vous gérez des sockets ou des choses comme ça, que vous recevez des messages et que vous voulez les passer à des handlers, plutôt que de faire des copies encore et encore et encore, ce qui est très coûteux hein, quand on reçoit énormément de requêtes, eh bien, vous pouvez utiliser les memory view pour faire ce genre de choses. Alors, on m'a dit qu'il me restait 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui me reste encore comme slide derrière Je ne sais plus. Hop là. On va regarder, mais normalement, on devrait arriver sur la fin. Là. Ouais. Bon, je vais avancer, du coup, je vais, je vais sauter cette partie-là pour que je puisse un petit peu vous parler de la suite, quand même. Je voulais vous montrer qu'il y avait une bombe shell qui était rigolote en Python. Si vous mettez exactement ça, vous le foutez juste dans un PY. Quelqu'un qui lance le PY, ça lui fait 2 teras de PYC sur le disque dur. C'est rigolo, parce que vous savez, en Python 3, on ne peut plus faire true égale false, parce que vous pouvez le faire en Python 2, mais ça a été corrigé. Donc, il faut bien trouver des nouvelles astuces pour embêter ses collègues. Donc voilà, mettez ça dans un fichier PY quelque part et bam Vous avez le disque qui est complet. Bref. Alors, voilà, bien. Alors ensuite, euh, pathlib, j'en profite puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Euh, normalement, tout le monde connaît pathlib ou presque tout le monde, à moins que vous fassiez encore des host.pass.join quelqu'un a porté pathlib à la place. Euh, c'est surtout connu parce que bah, quand on fait des choses avec pathlib, on peut mettre des slash au lieu de faire des host.pass.join. Et donc, c'est vachement pratique. C'est-à-dire qu'on peut manipuler tous les chemins de fichiers, Très très facilement. Mais en fait, moi, ce n'est pas vraiment pour ça que j'aime Pathlib. Euh, j'aime Pathlib essentiellement parce que j'ai l'impression d'écrire du shell quand je le fais. C'est-à-dire que Pathlib vous crée un chemin. Par exemple, ce petit chemin-là, là, le PID. Voilà ce que ça va créer comme chemin. Hop, si je fais ça, alors je vais mettre un petit print devant. Donc, encore une fois, ça s'est intégré à la bibliothèque standard. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Qu'est-ce qu'il m'a dit Que me dit-il Uh, PID is not defined. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi Est-ce que j'ai un PID quelque part L'audience, ayez des yeux, aidez-moi, sauvez-moi. C'est mon fort qui est ici. Oui, c'est ça et c'est PID 1 ici. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Ok, donc quand je fais ça, vous voyez que ça me crée ce petit chemin-là. Alors, au passage, tu dire, si vous l'utilisez jamais, c'est merveilleux. Ce petit... ça, ça vous permet de récupérer le dossier temporaire de système d'exploitation sur lequel vous êtes, qui sera donc différent selon Mac, Linux ou Windows. Et donc, ça vous permet de créer un, un petit fichier. Vous voyez, avec PAF, je le transforme en objet PAF. Donc, ça me, prend, ça me crée un chemin d'accès derrière. Et derrière, au lieu de faire un open avec un mode write et puis écrire dedans à la main, etc., vous pouvez lui dire write text. Et ça écrit directement dedans. Ne faites pas ça avec 3 gigas, ça fait mal. Mais vous pouvez le faire avec des petits morceaux de texte ça marche très très bien. Ou vous pouvez faire parent pour monter dans le, dans, le, dans le dossier parent. Et puis, vous pouvez faire un petit globe récursif. Et ça va vous filer tous les fichiers récursivement qui contiennent exactement cette extension. Là vous pouvez faire name pour récupérer juste le nom du fichier. Et puis, vous pouvez faire read text pour lire tout ça sans faire un open avec un weave, etc. Ça va faire être automatiquement pour vous. Donc, tout ça, en fait, ça donne un petit peu l'impression de faire du bash, mais à l'intérieur de Python, parce que c'est beaucoup plus rapide et concis à, à utiliser. Donc, d'une manière générale, amusez-vous avec Pathlib, ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette bibliothèque. Maintenant, en plus, dans les dernières versions de Python, elle est extrêmement stable et elle a beaucoup plus d'outils. À partir de Python 3.6, on commence vraiment à avoir des trucs super charmants. Utilisez ça. Enfin, je voulais terminer euh, sur ArcParse. Donc, très souvent, je vois des gens qui font des scripts et comment ils les utilisent Ils prennent un script, ils le modifient, ils le lancent. Ils le remodifient, ils le lancent, ils le remodifient, ils le lancent. Ils l'envoient par email à un collègue qui le modifie et qui le lance. Au bout d'un moment, ça... Bah, ça devient un petit peu redondant. Alors, euh, évidemment, utiliser ArcParse, c'est un petit peu euh, l'équivalent de prendre de la vodka et de l'aspirine juste l'un derrière l'autre, parce que bah, la documentation est une pure, j'en ai bien d'accord. Euh, donc, malheureusement, c'est un module qui est extrêmement difficile à utiliser. Du coup, beaucoup de gens vont utiliser des choses comme Click, et c'est une très bonne bibliothèque au passage. C'est la même personne qui a fait Flask hein, derrière, c'est Armin, donc euh, excellent. Mais néanmoins, vous n'êtes pas toujours avec la possibilité d'installer des bibliothèques tierce-parties. Et puis, si vous utilisez une bibliothèque tierce-parties, ça présuppose que derrière, vous avez vos collègues qui seront capables de faire cette installation, ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Du coup, ArcParse est une valeur sûre, puisque ArcPars est toujours disponible dans la bibliothèque standard. Donc, je voulais vous proposer, et ça encore une fois, écrivez-moi un mail, je pourrais vous les copier-coller derrière pour vous les envoyer, la manière d'utiliser ArcParse qui est easy, et vous, vous copiez ça dans un fichier, vous les gardez toujours sous la main, et comme ça, vous avez toujours du ArcPars à votre disposition pour le parti. Donc, premièrement, vous faites votre parseur. Ça, jusqu'ici, je pense que tout le monde sait à peu près faire. Ensuite, vous avez trois vraiment choses qui sont importantes pour pouvoir parser des, des arguments. Vous voulez avoir des, des arguments positionnels, vous voulez avoir des options et vous voulez avoir des flags. C'est-à-dire, typiquement, si vous êtes ici, vous voulez pouvoir avoir ça, ça c'est un argument positionnel. Voilà. Vous voulez pouvoir avoir tiré R, ça c'est un flag pour dire récursif, par exemple. Et puis l'option, là je ne sais pas si j'en ai, mais je dois en avoir euh, l'option, ça serait par exemple tiret tiret euh, 40 euh, égale euh, 1 par exemple, comme ceci. Ça, ça serait une option. Et donc c'est ce que vous voulez pouvoir faire avec ArcParse. Et donc il y a des formules mystiques qu'on peut faire pour obtenir l'invocation pour permettre à ArcParse qu'il daigne nous accorder la faveur de faire exactement ce parsing. Donc l'argument positionnel, vous faites un art d'argument, vous mettez le nom de l'argument positionnel ici. Ici le type, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le mettre. Et en fait la magie, elle arrive là. En args, vous choisissez ici entre un de ces trois signes euh, hiéroglyphiques. Soit vous mettez un point d'interrogation pour dire qu'il n'apparaît que 0 une fois. Soit vous mettez plus pour dire une fois ou plus. Soit vous mettez étoile pour dire 0 ou une fois. Et donc, pour un argument positionnel, il faut un point d'interrogation. C'est ça, en fait, la petite astuce pour avoir un argument positionnel. Ensuite, vous mettez un help. Et ensuite, vous mettez toujours une valeur par défaut. Ici, la valeur par défaut, je la mets... À une valeur de variable d'environnement, ce qui est une très bonne pratique, ça permet aux gens de setter la variable par défaut euh, depuis directement euh, export comme on l'a vu tout à l'heure. La même chose avec un flag, bah, cette fois-ci vous mettez des petits tirets, vous pouvez même en mettre une version courte et une version longue. Et donc la partie mystique pour ArcParse, c'est d'utiliser dest, action, const et défaut en même temps. Il fallait les trouver, il fallait lire les 700 pages de doc, mais c'est comme ça qu'on fait. Et de toute façon, il ne commence pas du tout avec cet exemple-là. Donc, grosso modo, vous choisissez où ça va aller. Vous choisissez store const. Il n'y a pas d'autre choix. C'est pour pouvoir dire, vous me stockez une constante. Et vous mettez trou en const et false en défaut. Et alléluia, vous avez un flag. Euh, pardon Pourquoi euh, Pourquoi pas store true Excuse-moi, Store true, c'est pour... Store true, ah oui, voilà. C'est parce que l'action, il, la... il, la... il va stocker la constante. Pardon et, euh, et il va stocker cette constante dans WeaveNum. Et derrière, la constante, on veut qu'il y ait une valeur true. Tu pourrais mettre une autre valeur, mais comme on veut qu'un flag, on veut que ça soit vrai ou faux. Ouais, mais un plan, avec true, ça va mettre sans le Et sans défaut, ouais. Mais sans le défaut, mais c'est merveilleux. J'apprends quelque chose à mes propres conférences. Ouais, Merci. <rire> on <rire> discute juste après. Il faut que je lui pète les genoux, il m'a humilié dans tout le monde de toute façon. <rire> ok, très bien. Et l'option Donc l'option, bah, ça va être la même chose, sauf qu'on va mettre un petit end-arc, point d'interrogation. Et alors le fameux métavar, c'est juste de la doc pour dire à, euh, à quoi va, être, euh, va contenir le résultat, c'est tout. C'est juste de la doc. Voilà. Ok, bah, c'était tout. Donc euh, merci beaucoup à tous mes sponsors pour pouvoir avoir euh, permis cette conférence possible. Et donc derrière, bah, écoutez, allez-y, envoyez des questions, euh, puisqu'il nous reste quelques minutes. Je vais les répéter, hein, à haute voix. Alors, une fois, deux fois. Oui Tu as présenté le filtre avec non, là Oui. Je pose la question, c'est quoi l'intérêt par rapport à... C'est juste hyper rapide à taper. Tu vas le voir dans le shell, si tu le tapes, c'est pratique, c'est tout. Euh, oui, alors du coup la question, excusez-moi parce que du coup je ne l'ai pas répété, donc la question c'était pourquoi faire filter node plutôt qu'une liste en intention derrière voilà. C'est juste pratique à taper, c'est essentiellement ça. D'autres questions So j'ai été hyper clair, ça vous n'en avait rien à foutre, c'est super. <rire> <rire> non, ok, bon ça m'a fait très plaisir en tout cas que vous soyez tous là. Euh, oui, encore une autre oui. oui, tout à fait, absolument. Là en fait, euh, comme en général on passe d'un globe normal à un globe récursif, on rajoute juste une petite étoile. Oui, alors il disait, dans, il y a Airglobe aussi sur Paflib, euh, qui permet de faire le récursif sans avoir à mettre les deux étoiles. Et en fait, ça marche même mieux, parce que sous Windows, il y a un petit truc avec les doubles étoiles qui ne marche pas exactement. Euh, voilà. Ok, très bien. Donc, écoutez, c'est très sympa cette conférence. Cet après-midi, en fait, euh, il y a deux parties sur Python 2 Python 3. Il y a une conférence de 1 heure, si vous avez envie d'avoir la version courte, ce n'est pas moi qui l'a fait. Et vous avez un atelier de trois heures où là, en fait, plutôt que de vous expliquer les différences entre Python 2 et Python 3, on va voir la méthode pas à pas pour pouvoir porter du code en Python 2 et Python 3, mais surtout, spoiler, on va voir comment ne pas le faire si jamais vous avez envie de rester en Python 2. Ok, très bien. Alors, si vous voulez les slides ou si vous avez des questions, écrivez à Kevin formationpython.com. Il y a un S à Python. Faites attention. Voilà. <rire> euh, formation, oui, <rire> Merci. Voilà, très bien. Et donc, merci à tous et à très bientôt et excellente Pycon à tous.